Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour répondre à une question qui est souvent posée, c'est comment utiliser les standards assets dans les dernières versions d'Unity et notamment ici j'utilise la version 2020.2.1 F1 qui doit être la dernière release en date. Alors vous allez voir que c'est très simple. Alors ce qu'on va faire évidemment dans un nouveau projet, vous allez aller au niveau de l'Asset Store et maintenant évidemment on doit aller sur l'Asset Store qui est online depuis quelques temps. Donc dessus vous tapez tout simplement Standard Asset et là vous avez ici les Standard Asset qui sont là. Bon, on peut voir que j'ai déjà téléchargé mais vous, vous cliquez dessus et là vous avez euh, tout simplement Download, vous le téléchargez. Alors vous pouvez voir que c'est marqué 2018 at 1 ou supérieur mais évidemment on va avoir une erreur euh, et selon les versions d'Unity vous risquez d'en avoir quelques-unes. Alors on va faire euh, ici ensuite Open in Unity et ici ouvrir dans l'Unity Editor. On peut voir que le Package Manager s'ouvre et ici on va attendre le temps que les packages arrivent. Donc on peut voir les packages qui sont bien euh, descendus dans le Package Manager. Et j'ai ici Standard Asset for Unity 2018.4. Donc on va utiliser cette version et évidemment ici on va faire Import. Donc on va de nouveau patienter. Et ici on va importer la globalité des Standard Asset. On va faire Import. Alors une fois que la globalité des standards 7 ont bien été importés dans votre projet, vous pouvez fermer cette fenêtre. Évidemment, on va aller dans la l'Asset et ici on va ouvrir la console. Donc on peut observer qu'on a pas mal ici d'avertissements et notamment une erreur. Donc on va faire un clear déjà pour... Les avertissements, et on peut voir ici qu'on a un problème dans le script simple activator menu CS. On peut voir ici que guide text is obsolète, et en fait, euh, ce fichier se situe dans le dossier asset standard asset unity simple activator menu.cs. Donc, on va l'éditer ensemble pour voir ce qui se passe. Donc, il y a plusieurs solutions. Une solution aussi serait de le supprimer tout simplement, euh, ce qui pourrait. Euh, Fonctionner si vous n'utilisez pas euh, quelque chose d'un package des standards assets en fait qui euh, utilise ce menu, ce fichier, pardon. Donc on va l'éditer en faisant un double clic et on va l'ouvrir dans Visual Studio. Et là on va essayer de corriger cette erreur. Et vous allez voir qu'en cherchant un petit peu, bah, en théorie on y arrive. Donc là, on peut voir que en fait, le problème se situe au niveau ici de la déclaration euh, de cette barre variable de type « guide text ». En fait, si vous mettez euh, déjà Visual Studio euh, en surbrillance dessus pour euh, voir ce qui se passe, on vous dit que « guide text » est obsolète et « guide text has been removed, use ue.text instead ». Donc en fait, il faut utiliser l'user C'est parce qu'il y a eu un changement d'user interface. Donc ce qu'on va faire tout simplement, euh, on va faire un « using ». Unity Engine et on va utiliser le nouveau système d'interface en utilisant l'espace de nom UI. Et là, on va tout simplement le remplacer par texte. Donc là, on va faire un CTRLS pour enregistrer. ou On peut même fermer euh, Visual Studio. Et on peut voir que là, en fait, bah, ça euh, recompile. En fait, en tout cas, on peut voir que ça recompile ici euh, les assemblées. Ça recharge l'assemblée. Et on va attendre deux petites secondes et là on peut voir que on a de nouveau pas mal de petites erreurs. Mais ce ne sont que des avertissements. Si on fait un clear maintenant on peut voir qu'on n'a plus du tout d'erreur. Donc si on va au niveau de notre projet maintenant on peut utiliser les standards assets. Regardez elles sont là et je peux par exemple aller chercher au niveau des caractères. Le first person controller aller chercher le prefab body, Voilà ici donc je vais essayer de le positionner correctement pour qu'on puisse l'utiliser. Donc je lance ma scène. Et là on peut voir que je suis bien là, voyez, je me déplace, je peux sauter, ça fonctionne sans aucun souci. Donc il en va de même pour d'autres préfabs. Hein. je vais ici euh, rajouter un petit peu de longueur à mon plane parce que sinon on ne va pas voir grand chose. Mais allons par exemple maintenant tester euh, véhicule car, euh, on va prendre le préfab. ici on va prendre euh, la voiture toute simple, on va la positionner dessus et on va tester ça ensemble. On peut voir qu'on entend le bruit du moteur, alors vous je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais on peut voir que je peux avancer, voilà, je peux reculer. Il n'y a aucun souci, le véhicule, les standards A7 fonctionnent. Donc, vous pouvez voir que c'est une vidéo très rapide et très simple. Euh, en fait, il suffit de corriger les erreurs parce que, évidemment, les standards 7 ont été développés pour des versions antérieures euh, à Unity, notamment ici euh, 2018, comme vous pouviez le voir. Euh, et effectivement, il y a eu quelques petites modifications au niveau des API et autres, notamment au niveau de l'user interface. Donc, euh, voilà, vous risquez en fonction de l'évolution des versions d'Unity d'avoir peut-être plusieurs fichiers à corriger. Encore une fois, la solution c'est de les corriger, parfois même de les supprimer. En tout en tout cas je voulais euh, faire cette petite vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent euh, et euh, évidemment je voulais y répondre comme ça de la manière la plus simple possible par vidéo plutôt euh, que par écrit je souligne d'ailleurs que j'avais déjà fait euh, une, un article dans sur le site internet www.upln.fr pour justement expliquer tout ça, mais euh, je préférais le faire en vidéo pour vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça vous a servi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.